Présenté par Olivier Charest. Bonjour Hugues. Bonjour Olivier. Alors nous sommes en direct, en direct différé aujourd'hui à Radio Val d'Azerac pour une nouvelle émission de Parcours de Vie. Et j'ai l'immense honneur et chance de recevoir Hugues Savegueras qui a une vie passionnante d'archéologue. Si j'ai des là on va croire que vie passionnante d'archéologue, on voit déjà le type qui vient d'Egypte, de Grèce, non pas du tout. Un Alors... petit peu quand même. Il a Écoute, voyagé un peu encore Non, il n'a pas beaucoup voyagé. Écoute, et quand j'étais au, au lycée, j'étais dans un club d'archéologie. Et puis, euh, donc, dans ma classe, il y a des gens qui faisaient partie de ce club et d'autres. non. Deux, trois ans après avoir passé le bac, je rencontre dans le train euh, un type avec qui j'étais en classe. Et il me dit, alors, qu'est-ce que tu deviens Tu es allé fouiller Il savait que je fais de l'archéo. Alors, tu es allé où en Égypte ben, je lui dis non, je travaille en France. Il me dit Ah bon, ben, tu es un archéologue sédentaire. Alors, je... Voilà, donc pas. <rire> je suis un archéologue sédentaire. J'étais un archéologue <rire> sédentaire. <rire> Alors, justement, c'est sûr sur quoi on va revenir. Euh, moi, je commence toujours sur le principe de la rencontre. Alors, toi, je t'ai rencontré euh, dans les premiers temps, il me semble en 2016 ou 2017. Euh, pour l'énéide qui était un spectacle que j'avais monté, donc on l'a fait au, dans, le, dans le musée de Lyon, donc nous nous aujourd'hui, mm -hmm. dont était le conservateur, et après je me souviens, euh, un moment où j'avais décidé de fabriquer cette scie à couper la ah, euh, oui. pierre, et tu m'avais regardé d'un air un petit peu... Oui, c'est vrai, j'étais sceptique, je c'est parce que, je... bon, je savais que tu avais déjà fait des réalisations, le Polybolos, et je me suis dit, est-ce qu'il se rend compte vraiment dans quoi il se lance Parce que euh, cette histoire qu'à l'époque romaine, on sciait de la pierre avec du sable, bon, tout le monde le sait, quoi, mais ça reste un peu théorique. Mais après, se dire, mettre en place la machine et avoir un résultat avec les mêmes matériaux et les mêmes techniques, moi, ça me semblait vraiment très, très difficile. Quoi. On a pris plus de temps que ce que je pensais. Ça, par contre, c'était ce que je n'avais pas prévu ce temps, mais on a fait quand même pas mal de découvertes qui changent de ce qu'avait fait, par exemple, la BBC quand ils avaient fait leur premier reportage sur la coupe de la pierre, où ils avaient fait des expérimentations avec des dents, enfin, des choses qui n'allaient pas, tu sais, où ils avaient scié des matériaux qui étaient poreux, enfin, trop simple. Il nous fallait vraiment quelque chose de réaliste, et c'était mon but. Mais donc, ça, c'était notre première rencontre, et là-dessus, effectivement, je me souviens de ta tête sceptique et euh, de ta collègue euh, qui dit « si, si, je vous rassure, Olivier, il le fera, <rire> et là dessus je te remercie énormément, tu nous as accompagné dans toutes ces aventures, que ce soit la Gugier ou l'acide hydraulique oui. et maintenant la baliste et l'association échelle enfin je veux dire euh, vraiment, tu es quelqu'un, tu es une personne vraiment ressource et tu as quelque chose qui est formidable, c'est cette humilité. en même temps tu as une, es une, un puits de science mais ouais je sais, c'est, les compliments, tu vois, on est pas mal mais donc on va revenir à, à tout ça et euh, surtout à cette, euh, à toi et à cette période euh, de l'enfance où ta passion est née, je pense. Alors maintenant, c'est à toi. Vas-y, raconte. Alors, il y a quelques années, il y a une collègue suisse-allemande qui avait fait une sorte d'enquête. C'était intéressant. En gros, comment vous êtes venu à l'archéologie Elle avait aussi le but un peu de serrier. Et donc, elle avait mis en évidence euh, un type, on va dire. C'est le type, le ramasseur de cailloux. Je pense que je m'inscris là-dedans. C'est-à-dire que tout petit déjà... Euh, bien avant de faire l'archéologie. Je ramassais des cailloux, je collectionnais des, des fossiles, mais des choses modestes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants sont passionnés par les dinosaures. Mais dans les années euh, dans les années 70, ou un peu avant, puisque je suis né en 54, euh, les dinosaures, ça existait, mais c'était moins médiatique. Le dinosaure était moins médiatique aujourd'hui. Mais je collectionnais des choses modestes, des petits cailloux, et j'ai eu la chance que mes parents m'encouragent dans cette voie. Il se trouve qu'à cette époque-là, euh, on habitait à côté de, de Paris, parce que mon père, étant dans les travaux publics, Peut-être que je possède un record, j'ai changé 12 fois d'école entre le cours préparatoire et la terminale. Voilà, parce qu'ils suivaient les, les, les chantiers, les barrages, les, les autoroutes, etc. Donc à ce moment-là, on habitait dans le 93, dans ce qui est aujourd'hui des zones qui sont ils ont problématiques, clichy sous bois mais à l'époque, ces, ces, ces, ces immeubles, qui sont maintenant ce qu'on appelle la, la banlieue, étaient neufs. On habitait là-dedans, et nous, ça nous semblait acceptable, même si c'est vrai qu'on on entendait beaucoup les voisins, mais disons, c'était confortable, c'était neuf. Donc tout ça pour dire qu'on habitait dans, dans le 93, à -Bois. et puis euh, le samedi-dimanche, on allait dans, dans des musées, et notamment au Muséum d'histoire naturelle, parce qu'il y a la grande galerie où il y a les dinosaures, et puis au-dessus, il y a une galerie que les gens ne visitent pas parce qu'elle est très austère. Ce sont des vitrines à l'ancienne dans lesquelles il y a des petits fossiles trouvés dans le bassin parisien, avec des étiquettes encore écrites à l'encre. C'est marqué « carrière 2 ». Marqué. Et donc sur un petit carnet, je marquais « carrière 2 ». Et puis le dimanche, mon papa m'a amené on ramassait des fossiles. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Et euh, déjà à cette époque, donc euh, j'avais euh, une dizaine d'années, j'avais dit je vais être archéologue, mais sans, sans, sans savoir ce que c'était. Voilà. Et mes parents m'ont offert des livres, euh, notamment ils m'ont offert quelque chose qui maintenant paraît très bien, bien austère, la documentation française. En fait c'est une sorte de pochette cartonnée dans laquelle il y avait un texte de présentation, l'archéologie en France, et puis une dizaine de fiches avec une photo, un texte. Et je me souviens, il y avait le théâtre de Lyon d'ailleurs, qui venait d'être dégagé. Mais j'ai eu cette chance que je suis arrivé en première au lycée de Chambéry. Mon père, qui euh, était dans les travaux publics, a terminé sa carrière en faisant les autoroutes qui Chambéry. Et la chance pour moi, au musée de Chambé, il y avait, euh, au lycée pardon, de Chambéry, il y avait un club d'archéologie qui avait été fondé par deux, deux professeurs, l'un de, de, de, de latin, je crois, et l'autre peut-être de travaux pratiques, en 68. Et c'était encore, enfin, encore une époque où le bénévolat était possible. C'est-à-dire que tous les jeudis à l'époque, euh, on fouillait un petit bout d'une villa romaine dans la banlieue de Chambéry. Euh, euh, ça s'appelle Cognac. En voilà. tant que lycéen En tant que lycéen, voilà. C'était le club d'archéologie. Et donc on éditait euh, un, un bulletin à la Ronéo. Le prof qui dirigeait ça, qui s'appelle Jacques Pernon, avait une autorisation de fouille. Et on fouillait vraiment, on enregistrait. Donc j'ai découvert vraiment l'archéologie de terrain. Et ça fait 50 ans parce que c'était en 1972. Alors comment ça s'est passé Donc quand je suis arrivé euh, euh, à, à la rentrée, euh, on fouillait plus parce qu'il y a eu des mauvais temps peut-être, mais il se trouve que au mois de février 1972, à Conien, donc, il y a une pelle mécanique, qui a fait une tranchée et qui a coupé toute une série de sépultures qu'on appellerait aujourd'hui de l'Antiquité tardive. Nous, on disait, ils sont mérovingiens, mais enfin, bon, okay. ça va. Bon. Euh, ils avaient coupé tous les pieds, c'est-à-dire que dépassés de la tranchée tous les fémurs, et euh, donc, on est intervenu là-dessus. C'était mon premier chantier. On a, on a dégagé les sépultures. Et puis, en dessous, je me souviens, il y avait un petit liseré sableux avec un petit peu de matériel romain. Alors, le matériel, c'est quoi, pour tous ceux qui nous écoutent Alors, les, en général, c'est de la céramique, on dit. Un petit peu de mobilier, je devrais dire, puisque c'est le terme. Ils ont quelques restes de l'époque romaine qui étaient en toute logique, en dessous, puisqu'ils étaient plus anciens que... Les sépultures d'antiquité tardive. Et ce qui y a de bien, c'est que je n'ai pas été déçu par le côté. Alors, il y avait le côté squelette. J'aurais pu avoir peur ou j'aurais pu. Pas du tout. Ça m'a passionné tout de suite. Et d'ailleurs, on était fous de joie parce qu'on dégageait ça. On rigolait, ça nous plaisait beaucoup. Et les minuscules bouts de céramique que je trouvais dessous m'ont vraiment enchanté. Je dis ça parce que par la suite, quand je travaillais à saint romain on a reçu chaque année 50 à 60 stagiaires, qui étaient pour la plupart des étudiants. Et c'est vrai que de temps en temps, il y en a qui étaient un peu déçus. Parce que même. Donc dans les années, euh, les années 81 et suivantes, l'idée de l'archéologie scientifique n'était peut-être pas implantée comme elle est aujourd'hui. Et certains pensaient peut-être que l'archéologie, bah, c'était un peu Indiana Jones, qu'on allait trouver des choses fantastiques. Et le premier jour, on leur faisait un cours assez austère sur la stratigraphie. Puis ils se retrouvaient avec un balai et une truelle, parce que la fouille, c'est surtout beaucoup de nettoyage. Et certains étaient déçus. Moi, j'aurais pu être déçu par mes, mes premières découvertes. Enfin, certes, il y avait le côté un peu spectaculaire des squelettes, et puis ces bouts de série, mais pas du tout. J'étais tout de suite passionné. Donc, je, voilà, je m'inscrivais dans les ramasseurs de cailloux, on va dire. Il y a beaucoup de cailloux, d'ailleurs, quand tu étais à Chambéry, tu as dû quand même commencer à faire de l'alpisme, la, enfin, mais de la randonnée quand même. Alors, en fait, Parce ma famille. Tu as, as aussi une passion de découverte là-dessus. Oui, mais, mais ça, je tiens ça du côté de mon père qui est savoyard. Quoi. Okay. Et donc, euh, mon grand-père. Euh, la famille était d'origine à côté d'Albertville entre Chambéry et Albertville, c'était des, des de, de, peut-être pas alpinisme, mais montagnard certainement. Donc ils, avaient, ils étaient au pied des Bauges, et puis ils allaient faire de la montagne très couramment, de la bicyclette, de la montagne. Donc je, tout petit, euh, j'ai commencé à faire de la montagne. Je n'ai jamais fait des choses difficiles, mais j'aime beaucoup la randonnée. J'ai fait quelques sommets, quelques voies classiques dans le massif du Mont Blanc, mais qui aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, s'avèrent très difficiles, voire impossibles. Fin de lycée, donc, tu arrives sur le bac voilà. Et, et, et après, donc, on était cinq dans ce club d'archéologie à poursuivre au-delà du bac. Euh, et avec un collègue, on est allé à la fac de, de Lyon, tout naturellement. Et là, euh, alors là, ça a été curieux, parce que les premières années, je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, l'enseignement était archéologie et histoire de l'art. Tout à fait. Et nous... Euh, on me disait, ben, on avait déjà une approche pratique. De... Terrain. Voilà. Et on a été, il faut dire, assez déçus par certains cours d'histoire de l'art. Autant d'autres ont été passionnants pour moi, en particulier les cours d'architecture classique, l'architecture contemporaine, j'ai beaucoup aimé. Autant certains cours sur la peinture, moi, m'ont mortellement ennuyé parce qu'ils étaient quand même, ils étaient quand même, euh, disons, enseignés de manière très classique, c'est-à-dire qu'on nous montrait un certain nombre d'œuvres et puis il fallait ressortir ça pour l'examen. Voilà. Mais j'ai eu la chance d'avoir un enseignant en archéologie, en archéologie orientale, Olivier Pelon, qui était un type qui fouillait à l'époque, qui a fait l'école française d'Athènes, qui fouillait en Crète, et qui... Avait, et qui avait vraiment une présentation de l'archéologie, même si c'était loin de mes préoccupations, mais une présentation déjà très scientifique. Voilà, c'est le prof, le premier jour, il déroulait une grande carte, une carte allemande, parce qu'apparemment les cartes allemandes sont les meilleures, il faisait une présentation géographique du bassin méditerranéen, avant toute chose, c'était vraiment très très passionnant. Voilà. Et alors mon collègue, lui, a continué par une voie, euh, il est devenu spécialiste, il, fouille à Bar, il a fouillé à, à Bahreïn très tôt, spécialiste de l'archéologie dans, dans les Émirats, et donc moi j'ai suivi un cursus complet à Lyon, et en même temps, euh, j'ai continué, bien sûr bénévole les premières années, une approche pratique sur le terrain. Alors ça s'est fait comment ben, là aussi, euh, par le hasard, c'est-à-dire que dans le club de, du lycée Vosgelat, il y a un collègue à moi qui, en 1972, a regardé dans la revue Archéologia où fouillerez-vous cet été Et il est allé fouiller sur un site qui s'appelle Ambroussum, qui est un site romain et pré-romain euh, entre Nîmes et, et Montpellier. Et moi, cette année-là, alors euh, le, le, club, le, le lycée de Chambéry, l'association des anciens élèves de lycée de Chambéry, offrait deux bourses de voyage à des élèves de première. Comme je faisais du grec ancien, j'ai présenté un projet de voyage en Grèce qui a été accepté. Et donc je suis parti, mes parents m'ont laissé partir à 17 ans et demi, sac au dos, Je suis resté un mois et demi euh, en faisant le tour du Péloponnèse, et je suis allé en Crète, etc. Quoi. Donc j'ai découvert la Grèce, évidemment. Et, c et comment ça s'est passé là-bas C'était à fait, pied, t'as fait, fait, fait l'autostop, ça... Alors, <rire> j'étais surtout à pied et en bus, et euh, c'était... Voilà, ça, ça fait un peu rêver aujourd'hui, mm -hmm. la, la bourse était de 1000 francs, alors je ne vais même pas dire combien ça fait à l'époque, Mais Avec eux, on payait... <rire> On avait une carte qui coûtait 5 francs, avec laquelle le train était quasiment gratuit. Euh, donc avec 1000 francs, je suis resté un mois et demi. <rire> voilà. Je logeais en Crète pour 3 francs. Voilà. C'était l'équivalent. Mais bon, c'était une autre période. Maintenant, je me souviens être allé à Santorin. Je n'ose pas dire qu'il n'y avait personne à Santorin, ça serait faux. Mais il n'y avait pas d'aéroport, évidemment. Il y avait très peu de touristes il n'y avait pas de téléphérique, donc on arrivait en bas de Santorin, Santorin c'est cette île perché, les, ceux qui avaient euh, les moyens prenaient un âne, et puis les autres montaient à pied. Quoi. Et là, je me souviens très bien, à Santorin, je, je logeais pour une somme dérisoire, et il y avait encore des maisons qui n'avaient pas été reconstruites suite au tremblement de terre des années 50. Voilà. Donc c'était, euh, je suis retourné à Santorin il y a quelques années, qui est envahi <rire> par les touristes chinois, et ça m'a fait un drôle d'effet. Les paysages sont toujours aussi beaux, mais on va dire l'esprit des lieux... Il y a une magie qui a disparu, mais en revanche, quand je suis allé à Santorin, donc c'était en 72, on ne pouvait pas encore visiter le, le site qui a été enseveli par par l'éruption. Euh, alors que maintenant, il y a une très belle mise en valeur. Donc tu fais Athènes, tu reviens à Lyon. Voilà, je reviens à Lyon et, et en même est, temps. Es voilà. Logé. Enfin, alors voilà, donc je, je termine sur la formation. Mon collègue, moi je vais en Grèce, lui en 72. Euh, il va fouiller en Broussomme, et quand il revient, il dit Ouais, euh, en Broussomme, c'est super chouette, donc en 73, nous y allons. Alors, on y va, euh, on part de Chambéry, lui à mobilette et moi à bicyclette, et on y va en quatre jours en, en dormant dehors. <rire> voilà, quoi, c'était sympathique. Alors, moi, comme j'étais été un peu plus âgé que lui, euh, j'étais le type à qui on pouvait faire confiance, <rire> donc voilà. Et on est arrivé à Broussomme, donc c'est un site qui se trouve à côté de, de, de Lunel. Et c'est là où j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, et euh, malheureusement disparu, Jean-Luc Fiche, qui était archéologue au CNRS, et qui fouillait pour la deuxième ou troisième année ce site. Voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain, une archéologie qui, était, qui devenait scientifique, évidemment, et puis des préoccupations historiques aussi. Il y a deux archéologues du Midi, parce qu'après je suis allé fouiller dans d'autres sites du Midi qui ont vraiment compté pour moi, Jean-Luc Fiche, et puis Michel Pi, qui lui était proto, enfin, est proto-historien, c'est-à-dire qu'en même temps... Euh, j'ai alterné des fouilles sur boussomme euh, époque romaine, c'est un site de l'époque romaine, mais avec euh, une installation en haut sur un oppidum qui a était, qui été était aménagé au deuxième âge du fer. Et puis Michel Pied, alors lui, il a fouillé des sites protohistoriques qui vont du bronze final vers 1000 avant Jésus-Christ jusqu'au jusqu deuxième âge du fer. Donc ça fait que j'ai vraiment eu une formation sur le terrain sérieuse avec ces deux archéologues sur différents sites pendant cinq ou six ans. Quoi. Ce qui t'amène quasiment à la fin des études voilà. Euh, dans, dans le même temps, j'ai rencontré en que quelqu'un qui s'appelle Louis Simonnet et qui fouillait en Haute-Loire. Donc je suis allé fouiller plusieurs années en Haute-Loire, une villa d'altitude. Donc voilà, ça a été des années de formation, euh, dans le midi, en Haute-Loire, et puis à l'université. Donc c'était très bien d'ailleurs de, de lier euh, l'enseignement euh, universitaire et puis la pratique de, de terrain. Alors bien sûr, euh, les deux premières années, euh, l'histoire de l'art... Euh, je voilà. Mais alors ce qu'il y, qu y a de très drôle, c'est qu'il y a quelques années, je donnais des cours de pratiques à des étudiants de première année. Alors nous, quand on, arrivait, on était en, en, en licence, on était 14, je crois, dans les années 70. Là, les deux premières années, dans les années 90, ils étaient, je ne sais plus, 30 ou 40. J'étais censé, en plein air, leur donner des éléments pratiques sur l'archéologie. Ils étaient en première année. En plus, c'était l'hiver, donc je prétendais leur faire dessiner, on était sur le terrain, leur faire dessiner une fontaine romaine qui a été remontée à Lyon. Je les amenais derrière le théâtre où il y a des superpositions de murs. Je leur disais, ben voilà, vous faites un petit dessin, vous essayez de comprendre, je repasse dans cinq minutes. Ce n'était pas évident, il y avait trois groupes de dix. Et puis je repassais, ils étaient là en dans avec un crayon, dit, un petit crayon, ils dessinaient rien. Dit, mais... Je finis par leur dire, écoutez, ça ne vous intéresse pas Ils m'ont dit, mais vous savez, nous, on vient pour l'histoire de l'art, alors que l'archéologie, ça ne nous branche pas beaucoup. <rire> Mon Dieu. Donc fin des études, tu, tu, tu passes un diplôme. Le, euh, je suppose pour une validation, qui est lequel Alors euh, donc euh, j'ai fait à la fois histoire de l'art archéologie et histoire euh, jusqu'en licence. Ensuite euh, en licence j'ai continué en archéologie et chose aussi importante, c'est qu'à l'époque il y avait un certificat C2, je crois qui était commun, et ça aussi, je crois que ça a disparu, c'était précieux. Il était commun aux gens qui avaient fait... Parce que, voilà, quand je suis arrivé à l'université, c'est l'année où Lyon 2 et Lyon 3 se sont séparés. Voilà. Il se trouve que l'histoire de l'art et l'archéologie était à Lyon 2, mais moi, je voulais faire préhistoire en même temps. Et, et, la préhistoire, donc, je me suis inscrit à Lyon 2 et à Lyon 3. Euh, et ayant fait préhistoire à Lyon 3, je pouvais aller dans un certificat où il y avait à la fois ceux qui avaient fait préhistoire, des apprentis dentaires, médecins et géologues. Et c'était quelque chose qui était un certificat de préhistoire, mais qui avait une partie d'enseignement à la fac de médecine d'anthropologie physique, une partie de géologie à la doigt, et puis une partie de préhistoire dans les locaux de Lyon 3. Et ça a été vraiment très formateur, parce que... Ben, moi qui suis un peu scientifique raté, parce que je n'ai jamais été bon en maths, donc évidemment j'ai suivi de la filière classique. Mais j'ai pu accéder à des enseignements, à la fois d'anthropophysique à la fac de médecine, et puis des enseignements de géologie à, à, a à, à, à Lyon. il qui un sacré panel et t'a permis voilà. d'analyser beaucoup plus finement, je pense, certaines choses que tu as trouvées. Et en plus, comme j'étais un ramasseur de cailloux, ben j'étais content d'être à la fac de géole. quoi. <rire> Ok, donc tu passes ta licence. Licence, bon ouais. j'ai continué après en archéologie, euh, et puis jusqu'à une thèse euh, sur, sur les matériaux de construction, parce qu'en fait, après toutes ces années où j'ai été bénévole sur différents chantiers, il s'est trouvé qu'en 1981, euh, non en 79, il y avait l'ancêtre de ce qui n'était pas encore l'INRAP, qui s'appelait LAFAN, l'Association française pour les fouilles archéologiques nationales. Qui est aujourd'hui l'Institut national de recherche euh, archéologiques préventive. Ouais. Donc j'ai fait une année comme vacataire sur des fouilles qu'on n'appelait pas encore préventives, mais de sauvetage, à Cesselle, en Haute-Savoie, avant la construction d'un barrage. barrage. Voilà. Et en fait, l'année suivante, en 1981, alors il faut se remettre dans le contexte, la filière archéologie, la filière culture n'existait pas encore. C'est-à-dire que... Il y avait pas, on ne formait pas d'archéologues, euh, on ne formait pas de conservateurs de musées. Euh, à l'époque, j'ai un peu honte quand je dis ça aux étudiants maintenant, pour être conservateur de musées, non pas conservateur national, mais conservateur de tous les musées déclassés et contrôlés, il fallait avoir fait une maîtrise d'archéologie ou d'histoire de l'art, et puis on faisait trois mois de stage dans un musée, euh, dans deux musées différents, et on était inscrit sur une liste d'aptitudes. Point. Il n'y avait pas de concours. — Ça a beaucoup changé. <rire> — Ça a beaucoup changé. Toujours est-il que les archéologues n'existaient pas en tant que... Il y avait pas... Dans la filière culture, il n'y avait pas d'archéologue. Donc à ce moment-là, en 1981, le département du Rhône était propriétaire du site de saint romain en galles c'est juste... Il, il est toujours, il me semble, d'ailleurs. Oui, oui. Alors le site de saint romangal avait été dégagé en 1968. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un peu une découverte fortuite, même s'il y avait eu énormément de découvertes anciennes de mosaïques dans ce secteur. Donc il faut rappeler, saint romangal c'est la rive droite du Rhône, en face de Vienne. Depuis le 19e siècle et même avant, chaque fois qu'on labourait, on trouvait des antiquités. La, la très belle mosaïque des travaux rustiques, qui appartient au Louvre et qui est exposée à Saint-Germain-en-Laye, vient de là. Et comme le centre de Vienne, évidemment, est très exigu, un certain nombre d'aménagements, euh, on va dire d'équipements, sont communs, en fait, aux deux rives. Le lycée, par exemple, le grand lycée, est à saint romain en galles La piscine est à saint romain en galles Et lorsqu'ils ont décidé de construire le lycée en 1965, il y a eu quelques sondages qui ont montré que, contrairement à ce qu'on se pensait, ce qu'on avait toujours cru, du fait de la découverte des mosaïques au XIXe siècle, on pensait qu'il y avait des grands habitats romains dispersés. Et la surprise, c'était de trouver un quartier urbain dense, avec des rues, des maisons, enfin une véritable, comme on dit aujourd'hui, petite Pompéi française. – c'est <rire> Pour reprendre le terme. Donc le, euh, entre 65 et 68, ils ont hésité, que faire Est-ce qu'il fallait tout arrêter Est-ce qu'il fallait tout casser Alors pour finir, ils ont dégagé une partie du site pour montrer que ça valait le coup d'être conservé, et puis, le lycée a été déplacé un tout petit peu, mais construit sur une, une des plus grandes maisons romaines. Le site était resté dans cet état, c'est-à-dire qu'un dégagement, quelques restaurations, mais l'histoire du site restait à écrire. Le département du Rhône, euh, qui, était, qui avait racheté les terrains qui avaient été acquis pour le, pour le lycée, a décidé de mettre ce site en valeur. Mais l'État lui a dit en substance, vous, Conseil Général, vous êtes propriétaire de ce site, mais avant de le mettre en valeur, il faut l'étudier, il faut le restaurer, et il faut que vous créez... Vous avez créé une équipe d'archéologues. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Le département du Rhône a créé une équipe dans laquelle il y avait un photographe, deux dessinateurs et deux fouilleurs. Donc moi, j'étais un de ces fouilleurs en 1981. Et c'est vrai que le site de saint il est, il est passionnant, parce que c'est... 4 mètres de dépôts archéologiques en 3 siècles, et c'est un site qui est pédagogique, vraiment incroyable. Quoi. Voilà. Il y a une stratigraphie, euh, notamment sur les parties occupées les plus anciennement. L'intérêt, c'est qu'on voit dans quoi on est, on est dans une ville romaine, mais on peut suivre vraiment l'histoire de, de la ville. Euh, c'est à la fois des habitats très riches, comme on n'a pas à Lyon d'ailleurs, Vienne, il y a vraiment une spécificité mmh, de, de grandes maisons romaines, et ce, ce côté stratifié, voilà, donc j'ai passé, euh, je suis rentré en 1981, de 81 à 88, c'est Armand Débat, donc euh, euh, arché euh, archéologue euh, au CNRS qui a dirigé les fouilles, et puis j'ai pris la suite de 88 à 97. Voilà, et ça a été voilà, à la fois intéressant, et puis aussi c'était un site qu'on re recevait chaque année entre 50 et 60 stagiaires, il y a vraiment une ville été qui était fort sympathique, en plus, j'avais à peu près le même âge que à peu de choses près. Et je crois que, alors je disais, et certains étaient un peu déçus, dire ah, c'est ça l'archéologie, mais comme on disait, euh, en fait... Euh, euh, 15 jours, vous prenez 3 kilos, vous êtes remboursé, quoi. parce que c'était fort sympathique, euh, l'ambiance était bonne, la nourriture excellente, et on était un chantier très bien organisé avec des, des moyens, parce que on rigolait parce qu'à l'époque, il y avait des chantiers de fouilles l'été qui étaient organisés par des profs, où les malheureux fouilleurs étaient sous une tente, ils se faisaient la popote ouais, cool. et nous. alors que nous, c'était royal, que c'était une maison en dur, avec douche, euh, euh, des cuisines équipées, enfin c'était... Et je crois que... Enfin, notre fierté, c'est de voir aujourd'hui, parmi, le, enfin c'est plus la nouvelle génération, mais les générations d'archéologues qui ont suivi, beaucoup de gens qui se sont formés à saint galles Alors non seulement sur le terrain, l'été pendant la fouille, mais en plus, on organisait quelque chose qui a, qui a essaimé par la suite, un stage céramique, parce qu'évidemment, la céramique, quand est il ouais, l'archéologie romaine, c'est indispensable, et pendant une semaine, c'était intense, quoi, comme une formation intensive sur la céramique, on faisait ça à Pâques, et là encore, beaucoup de céramologues, aujourd'hui, ont, ont fait ce stage, quoi. Fantastique, mais vraiment fantastique. Tu poursuis tes études de fouilles, enfin, tes études, c'est pas tes études, alors, mais tu poursuis tes fouilles, là Alors voilà, jusqu'à... Lorsque j'arrive à saint romain en euh, j'avais lancé, un, je pensais faire un sujet de thèse sur euh, ce que j'avais fouillé, enfin, où j'avais fouillé l'année précédente, à Seyssel. Il faut dire qu'on a la chance d'avoir à Lyon un laboratoire de céramologie. À l'époque était encore vivant le fondateur Maurice Picon, qui était vraiment un homme remarquable, quoi, un scientifique euh, vraiment de très haut niveau, avec qui euh, il, il était vraiment très agréable de, de, de parler, on apprenait vraiment beaucoup de choses. Et moi, je, je fréquentais assidûment cette, ce, ce, ce laboratoire, il y avait une bibliothèque, on pouvait discuter. Voilà, c'était vraiment vivant et c'était précieux. Oui, je, je repense, euh, je ne sais pas si j'en parlerai, mais j'avais, lorsque je suis arrivé au musée de, de, de, de Lyon, le conservateur, c'est le conservateur historique, Jacques Lasfargue, c'était un personnage haut en couleur. Et quand on lui a demandé de parler de l'architecte euh, du musée, il était très, très ému, parce qu'il avait 20 ans à l'époque, l'architecte du musée, c'était Bernard Zerfus. Et euh, je, je lui pose la question, était, il était interviewé comme je suis aujourd'hui, je lui pose la question, euh, « Monsieur Lassar, vous avez bien connu Zerfus, parlez-nous de vos années. »« Ah, Zerfus C'était un grand personnage, un homme élégant. » Et je voyais qu'il euh, était ému, et il a eu cette formule. Il dit, Zerfus, il vous rendait moins con. Eh <rire> <rire> bien, Maurice Piconte, c'était ça. Vous discutiez avec lui, tu discutais avec lui, et tu étais enrichi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je, je fréquentais ce laboratoire. Et c'était un laboratoire de céramologie qu'il avait monté lui-même. C'était quelqu'un qui était physicien à l'origine. Et donc, j'avais prévu de faire quelque chose, en thèse, en tout cas, ce qu'on appelait un, un DEA, ce qui doit correspondre maintenant à... Un Master 2. De... Un Master 1 Peut-être. Enfin, en, fait, en tout cas, c'était les prémices d'une thèse. Quelque chose qui aurait été sur la céramique, c'est-à-dire l'idée, c'était euh, en étudiant toutes les sources, la carte géologique, euh, le, les archives, etc., les, les archives anciennes, dans la région de Seyssel en Haute-Savoie, faire un recensement de tous les lieux de production de terre cuite, que ce soit la céramique, les tuiles, les briques, et essayer après, par la méthode régressive, de voir s'il y avait eu des artisanats romains à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que tu entends par méthode régressive ben, Disons que j'essaye je, d'avoir le plus de renseignements possible sur le 19e, le 18e, etc. etc. Je, ça, on va en reparler pour les carrières. Quoi. Je mets en valeur des sites qui ont une forte chance d'avoir déjà été exploités à l'époque romaine, et c'est là-dessus que je vais focaliser mes recherches. Oui. Voilà. Et puis, comme je commence à saint romain en galles il faut dire que... Euh, entre les vacations de la fin à l'époque, et puis mon salaire à saint romain en galles c'était le jour et la nuit, et puis c'était aussi, parce que les vacations à l'époque, euh, on pouvait être employé qu'un certain nombre de mois, après il fallait s'inscrire au chômage, alors que contractuel, à CDI à Saint-Romain, même si au début c'était des, des contrats de trois mois, c'était autre chose, quoi, d'un point de vue. Donc j'étais très content d'entrer à saint romain en galles en 1981, mais mon sujet de thèse putatif sur... Euh, l'industrie euh, potière de la région sexuelle, il ne fallait plus en parler. Mais à ce moment-là, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait un sujet qui avait été peu travaillé et qui avait beaucoup d'intérêt, notamment euh, à Vienne, c'était les matériaux de construction. – Ça tombe bien. – Voilà. <rire> Monsieur, ouais. Les Romains, bon, ont importé des, des marbres, mais ils ont construit essentiellement en, en calcaire. Or, Vienne, il n'y a pas de calcaire à Vienne. Le premier endroit, le premier affle affleurement de calcaire, qui d'ailleurs n'était pas tellement utilisé, il est à peu près à 25 km à l'est. En revanche, il y a beaucoup de calcaire au sud, la pierre du Midi, il y a beaucoup de calcaire euh, du côté, etc. Mais, donc, si je veux caricaturer, sur un site archéologique comme Vienne, enfin saint rome -en si je trouve un fragment de calcaire dans une couche archéologique, il a été importé. À partir de là, comme disent les footballeurs... <rire> J'ai lancé un sujet de thèse donc, sur les matériaux de construction à Lyon et à Vienne à l'époque romaine. Et j'ai obligé mes collègues qui fouillaient avec moi à garder le moins de bout de calcaire. Voilà. Et c'était intéressant parce que c'est un sujet qui avait été. Il n'était pas vierge, loin de là, mais qui n'avait jamais été vraiment abordé par des gens qui s'intéressaient à la géologie, on va dire. Parce que je vois le sujet vaste, c'est énorme à traiter. – Et c'est très scientifique aussi. Euh, – sur... Rapidement, moi, je, je me suis focalisé sur les roches calcaires. Pourquoi Parce que bon, les, les marbres, ça posait d'autres problèmes et il aurait fallu étudier des carrières lointaines. Euh, les roches locales, par définition, elles étaient moins intéressantes. L'intérêt du calcaire, c'est que il euh, y a des, en termes de, de volume, il y a des importations. D'abord, il était importé, rien sur place. Des volumes importants. Il avait euh, généré une économie... Euh, Lié à son exploitation, son transport, sa taille, etc., importante. Donc, d'un point de vue économique, c'était quelque chose d'important. Et c'est un sujet qui n'avait jamais vraiment été abordé de manière, on va dire, naturaliste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient déjà travaillé sur le sujet, mais c'était des observations relativement superficielles. Donc, il y avait la place, je pense, pour relancer le sujet avec une. Et oui, et l'autre intérêt aussi, c'est qu'on pouvait intervenir, faire des recherches sur les carrières. L'hypothèse, c'était que ces calcaires importés en masse, quand on regarde la carte géologique, il y avait de fortes chances pour qu'ils viennent, on va dire, du cas sud-est de la France. Donc il y avait la possibilité d'intervenir à la fois sur les carrières, des prospections, et puis de confronter euh, ce qu'on trouvait dans les carrières avec ce qu'on trouvait sur le site archéologique. Et il les faisait venir d'où parce que je pense que tu as quand même balayé, il va y avoir une source quand même majoritaire oui. pour ça. Alors, quand on regarde Lyon et Vienne, la, la première source de pierre de taille, parce que voilà, on parle de calcaire et de pierre de taille, les marbres, c'est une autre histoire, c'est ça qui est intéressant, c'est importé. C'est la pierre du Bidi, c'est-à-dire que les, les monuments les plus anciens, aussi bien à Vienne qu'à Lyon, ont fait, on fait monter, je dis monter parce qu'on pense au cours du Rhône, euh, de la pierre qui euh, n'affleure pas au-delà de saint paul trois châteaux on va dire. Le, la pierre du Midi, c'est ce calcaire tendre, c'est les baux de Provence, les cathédrales d'images, voilà, ce calcaire qui a servi pour le théâtre d'Orange, les monuments de, de, de Glanum, etc. Mais euh, d'un point de vue géologique, ça ne va pas plus au nord que saint paul trois châteaux où il y avait d'énormes carrières exploitées en particulier au XIXe siècle. Donc c'est un matériau importé. Et on voit par exemple à Lyon les, les monuments de, de Trion, ces mausolées qui sont un peu oubliées, mais qui sont très intéressants. C'est de la pierre du Midi. Le premier état du théâtre de Lyon, la pierre de taille, c'est de la pierre du Midi. Oui. Le, le temple d'Auguste et de Livy à Vienne, c'est de la pierre du Midi. Et ensuite, alors il y a, pour faire bref, euh, très vite, et c'est ça qui est fort chez les Romains, c'est qu'ils ont dû lancer une enquête incroyable pour rechercher des matériaux qui les intéressaient. Et dès la fin du 1 siècle avant Jésus-Christ, on a par exemple du calcaire tendre qui vient de Seyssel, enfin la pierre de Seyssel, qui... C'est une carrière qui se trouve à quelques kilomètres en aval du barrage de Génitia. Et il y a vraiment une mutation qui s'opère euh, vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ où on va à ce moment-là ouvrir de grandes carrières de calcaire extrêmement dur, avec en particulier euh, cette pierre remarquable qui affleure sur les deux rives du Rhône, dans l'un et dans, dans, dans, dans l'Isère, qui s'appelle le Chouin. Ça, le terme de chouin, c'est un terme local qui désigne, euh, disons, euh, du parler des carriers et des tailleurs de pierres locaux. Et qui désigne euh, une pierre calcaire dure, donc le chouin dit de fait, qui affleure d'un côté vers Branque dans l'Isère et de l'autre vers Périeux dans, dans l'Ain. C'est un matériau extrêmement dur, euh, voilà, et qui a vraiment été importé, taillé de manière intense pour tous les grands monuments, aussi bien lyonnais que, que, que viennois. Quoi. Tu passes combien de temps à préparer ta thèse Parce que le sujet est tellement important. Oui, mais le sujet est important, mais en même temps, comme il y a eu peu de choses dessus, ça me permet de faire une thèse qui ne faisait que 300 pages. Alors que à cette époque-là, j'avais des collègues qui en disaient, pour rigoler, que le jury disparaissait derrière les volumes. Donc, moi, je fais une thèse relativement modeste, okay. mais... On va dire, je ne voudrais pas avoir l'air un peu prétentieux, mais comme j'amène quand même du nouveau, ou du moins je traite un sujet qui n'a jamais vraiment été traité sous cet aspect un peu naturaliste, je me permets de faire quelque chose qui est relativement modeste. Mais efficace. Voilà. Et l'intérêt pour moi, c'est que, et ça a été vraiment une période de ma vie très heureuse, c'est que j'ai visité tout un tas de, de, de carrières, j'ai prélevé des échantillons, sur le site à saint romain en ben, J'ai regardé, bien sûr, les monuments encore d'élévation. Et sur le site de saint romain pendant 4 ou 5 ans, on a gardé le moindre bout de calcaire qu'on a trouvé dans toutes les fouilles qu'on a faites. Et après, la, la comparaison entre les deux ensembles m'a permis, sur une base un peu plus scientifique, de dire, ben voilà, il y a de fortes chances pour que ça vienne de tel endroit, de tel endroit, etc. Ok, donc ça a sacrément influencé quand même toute la suite de l'étude des matériaux sur la région du Rhône, en tout cas. Au moins, tu as donné une impulsion voilà, il y avait, disons, y avait eu des, gens qui, y a des choses qui avaient été écrites, qui étaient, qui étaient sérieuses, hein, notamment par un dénommé qui était un prof d'histoire naturelle ah oui. voilà, ah oui. juste avant la guerre. Mais après, c'est un, un sujet qui avait été un peu délaissé. Mais je dois dire, que je parlais de Maurice Picon et du labo de céramologie, Le, au niveau de la démarche un peu théorique, c'est complètement celle de la recherche des lieux de production de céramique qui a été appliquée aux oui. carrières de pierre. C'est-à-dire, voilà, j'ai, euh, sur un site archéologique, je trouve... Eh – ben, très bien !– je, <rire> je trouve un fragment de calcaire. Ce fragment de calcaire provient d'une carrière X. Voilà. Alors, il y a des centaines de carrières de calcaire, donc je ne peux pas les comparer à toutes. Donc je vais restreindre l'ère le, de l'étude. Alors déjà... Je regarde un peu l'environnement, le quart sud-est. Je vais partir de l'hypothèse que ça vient du quart sud-est de la France, à peu près. Après, je vais me dire, voilà, il y a de fortes chances pour que si un site a été exploité, si un site de carrière a été exploité à l'époque romaine, c'est donc qu'il offrait un certain nombre d'avantages. Et il y a de grandes chances pour qu'on ait tiré parti plus tard de ces avantages. Donc, si je fais une cartographie la plus précise possible des lieux d'extraction à toute période, il y a de fortes chances, probablement, c'est une recherche probabiliste, ils contiennent probablement des lieux qui ont été déjà exploités à l'époque romaine. Voilà, c'est ça la démarche probabiliste. Ce, cela dit, il y a des contre-exemples magnifiques. Il y a de magnifiques contre-exemples, et il y en a un, un des plus beaux contre-exemples, c'est une carrière qui est dans le sud du Vercors, qui s'appelle La Quérie, qui domine Dix, ou qui était visiblement exploité pour la ville de Dix, qui est une ville romaine, c'est en pleine montagne, c'est tout petit, il y a encore un grand bloc qui n'a jamais été sorti. Cette carrière, elle a peut-être servi dix ans à l'époque romaine, et puis, elle n'a plus jamais resservi. Donc, il n'y aurait pas les vestiges encore visibles, on ne la connaîtrait pas. Mais statistiquement, voilà, d'un point de vue probabiliste, il est probable que les lieux exploités à l'époque romaine ont continué à l'être par la suite. Voilà. En se disant... Là aussi, le calcaire, c'est un matériau pondéreux, donc je vais aussi plutôt euh, disons, favoriser des sites d'extraction proches des voies d'eau. – Ben oui, avec le chemin de halage pour remonter tout ça. – Voilà, donc entre la carte géologique, les archives, moi j'aime beaucoup le 19e siècle, parce que c'est une époque qui aime beaucoup les statistiques. En 1889 ou 84, il y a un grand recensement de toutes les carrières de France, donc à partir de là, ça donne déjà une base pour aller visiter ses carrières et dire, ben, il y a de fortes chances pour que dans cet ensemble, il y ait les pierres que je recherche. Voilà. Et j'ai eu comme ça euh, des, des surprises formidables, je me souviens, enfin, ça paraît, on va dire, je raconte ça, c'est pas vrai, mais si. Euh, durant la semaine, on fouille et mon collègue me dit, tiens, regarde, dans les couches profondes de saint gal il m'apporte un calcaire rosé, tendre, rosé avec des nodules, Elle dit, ben, je ne connais pas du tout ça, incroyable. Donc le week-end, je pars vers Bacon et je trouve la carrière de Sommeret. Enfin, je trouve, elle existait. Enfin, je regarde la carte de Sommeret et je m'aperçois que ça vient de là. Quoi. Voilà, c'est des petits plaisirs de chercheurs comme ça. <rire> Donc là-dessus, tu euh, me termines ta thèse, en quelle année Tu as te soutient en quelle année En 84, et okay. avant, j'ai la chance d'avoir une bourse à l'école française de Rome, et là, euh, bon, j'étais passé à Rome, mais là, je reste à moi à Rome, et là, c'est formidable. Tu postulé pour ça, ou un oui, oui, oui, ouais. oui, euh, mais c'est quelque chose qui se fait rien à voir, parce que l'école française de Rome, il y a les, les membres, non, non, ça, ça n'a rien à voir, c'est des gens qui, ont, qui restent plusieurs années, après oui. avoir, euh, en général, réussi, normal sup, enfin, voilà. Non, être boursier, c'est relativement. Il faut avoir bon, il faut être, euh, il faut être pré préparé un sujet de thèse en général, et puis avoir un bon introduction du prof avec lequel on travaille. Mais ça m'a vraiment ouvert des horizons. Et puis c'est vrai que quand on s'intéresse à l'architecture romaine, ben, ben, voilà quoi. Je <rire> n'ai pas la peine de faire un dessin. Oui, c'est ça. Donc <rire> tu vas à Rome et tu soutiens ta thèse. Voilà. Tu passes combien de temps à Rome Un mois. C'est court, mais tu as dû voir tellement de choses. Voilà, et puis après, on est allé aussi euh, une semaine à Pompéi, euh, Herculanum. Ah bah forcément, oui. Voilà. Et une fois que tu as eu soutenu la thèse, tu t'orientes vers quoi Alors, je, je reste à saint romain en galles en fait. Mmh. Et euh, je reste à saint romain en galles je, je prends la direction du site euh, des Fouilles en hein, 88, et je reste encore presque, euh, encore 6 ans, quoi. Donc j'ai passé 16 ans à saint romain en galles et à peu près... 16 ans, j'ai passé plus de 11 ans à fouiller. Parce qu'à l'époque, on commençait à fouiller à Pâques et on terminait à Noël en recevant des stagiaires l'été. Donc c'était vraiment, ouais. euh, voilà, vraiment soutenu. Et donc on a euh, étudié en profondeur, on a fait toute une série de sondages, je ne sais plus combien de sondages, de façon à étudier l'histoire de la ville à travers ces sondages. Et on avait pratiquement fini quand le projet de musée a débuté. C'est ça, c'était ma question qui arrivait juste après. Voilà, alors... Drame pour moi, parce que Saint-Romengal, il y avait le site, mais à côté, il y avait des parcelles qui avaient été achetées et qui n'étaient pas fouillées, où il y avait des cerises, des abricots, du raisin, etc. Tout ça euh, disparaît. Voilà. Il y avait un bois de bambou, et un côté un peu mystérieux, les égouts, etc. Les, les égouts romains hein, qui sont foncés dans le bois de bambou, ça faisait, avec l'étoile d'araignée, ça faisait un peu Indiana Jones. Bon, tout ça disparaît. Euh, le musée de Saint-Romengal, alors je passe les péripéties, parce que la question est, sur un site archéologique, si on veut construire un musée, est où est-ce qu'on le met ouais. Il y a eu plusieurs projets. Il y en a eu un, c'était de dire, bah, écoutez, plutôt qu'aller poser le, ce musée sur un endroit qui n'a jamais été fouillé, pourquoi ne pas le poser sur un endroit qui a déjà été fouillé, restauré, par exemple, au-dessus de la grande maison qu'on avait vraiment fouillée en détail, qui s'appelle la maison des Nuit-Océans. Bon, mais ça n'a ça pas été accepté. Pour finir, on a fait un certain nombre de sondages. Et euh, on avait repéré un endroit, il fallait aussi tenir compte que ce musée devait être visible de l'autre la rive, dans, enfin, dans rive. rive, donc il a été décidé de l'implanter au bord du Rhône. Et là, c'était euh, en fait, euh, on a fait une première fouille, on pourrait dire préventive, de façon à étudier, voir quels étaient les vestiges sur lesquels ce musée allait être posé, de façon à ce que, notamment, les descentes de charge de l'architecte ne tombent pas de manière... On va dire euh, fortuite sur des endroits intéressants, mais qui puisse en fait adapter la forme de son bâtiment à la forme du bâtiment romain dont il y avait les vestiges dessous. Quoi. Et l'idée de l'avoir sur pilotis est une très bonne idée, hein, je trouve. Justement, ça donne mm -hmm. quelque chose de très aérien, en même temps on peut être en dessous. Enfin, je trouve ça vraiment très intelligent. Alors, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que dans l'idée, mm -hmm. c'était que sous cette plateforme, cette plateforme, le musée devait aussi protéger des vestiges et on pouvait continuer une fouille dessous. Parce que là, on est dans la zone sud de saint romangal qui a été euh, occupée des, les années 30 avant Jésus-Christ. Et à cet endroit-là, les sondages ont montré, il y a par exemple un atelier de potier très ancien, fin de l'époque augustéenne. Donc l'idée, c'était de pouvoir refouiller, et en particulier avoir une activité pédagogique, montrer des fouilles en cours au public. Bon, pour différentes raisons, ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, euh, on a dégagé... Euh, le, on a fait un dégagement à l'emplacement du musée, c'est d'ailleurs une très grande maison, mais qui avait été pas mal fouillée d'ailleurs au XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, il y a des chercheurs de mosaïques qui devaient employer des, des, des paysans désœuvrés pendant l'hiver, et alors euh, ils, étaient <rire> ils faisaient des trous partout, partout, partout. Donc ça avait été quand même pas mal éventré. Et donc l'architecte a pu poser euh, ses, ses descentes de charge aux quatre coins des murs romains, et ça fait que le, la plateforme du musée reprend... – euh, Pratiquement la taille de la maison qui est dessous, est euh, 70 mètres par 80. – voilà. Tu quittes le musée de Saint-Pierre enfin, Alors voilà, j'arrive, je, ouais. je, je m'engage auprès du conservateur du musée qui a été recruté à rester à Saint-Romangas jusqu'à l'ouverture du musée. Hum. C'était très intéressant parce que, évidemment, ce musée, il fallait le remplir. Alors il y a eu un dépôt de très belles mosaïques qui était à Vienne, qui était fait au musée de saint romain en mosaïques Mosaïque, d'ailleurs, trouvée sur les deux rives. Mm -hmm. voilà. Et puis, euh, il fallait mettre, donner de, de, de la matière et du contenu, mettre un peu tout ce qu'on avait étudié, mis en valeur, le mettre à la disposition des visiteurs. Et c'était passionnant à faire. Ah, mais il est très clair, il est vraiment Voilà, rédiger les cartels, les, les, les, les brochures qui vont avec, concevoir les contenus des vitrines, etc. Voilà. Mais lorsque le musée ouvre en 80 je ne sais plus si 16 ou 17, j'arrivais presque à 20 ans à saint romand J'étais, comme je disais, un peu saturé de stratigraphie de saint romand -Gal. Et là, une opportunité se présente à moi. Le, le, le poste de conservateur adjoint au musée de Lyon était vacant. Alors, on, les gens m'ont dit, mais ça ne va pas t'ennuyer de passer de la fouille à autre chose. Ça va, on me disait, la truelle ne va pas te manquer, puisque l'outil d'archéologue, c'est la truelle. Maintenant, c'est plutôt... Dans les fouilles préventives, la, la mini-pelle, mais oui. nous, on était en fouille programmée, c'était la truelle. Alors, non, euh, ce côté, alors, la vulgarisation, c'est un vilain mot, bon, mais on n'a rien trouvé de mieux. Non, ce n'est pas un vilain mot, bon, justement, c'est bon, de partager voilà. des connaissances. Et des voilà, ce partage des, des connaissances, j'avais été sensibilisé depuis longtemps, puisque quand j'étais étudiant, j'avais travaillé six mois à la revue Archéologia. Et là, ça m'avait appris eh bien, comment on écrit un article pour le public, qu'il faut faire un chapeau, qu'il faut que ça soit court, qu'il faut qu'il y ait des sous-titres, des illustrations et tout ça, donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis... Le, ce, que fait pour le, ce que nous avions fait à l'équipe archéologique pour le musée, évidemment, c'était aussi de la vulgarisation, c'était très intéressant. Donc je suis passé du côté du musée de Lyon, qui était à l'époque avec ce personnage haut en couleur, qui était Jacques Lasfargue, qui était là depuis déjà de nombreuses années. Alors je ne vais, vais pas rentrer dans des, dans des détails, mais euh, il se trouve que Jacques Lasfargue a été appelé un peu en homme providentiel, pour terminer le musée de saint romain en galles Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a, disons qu'il y eu un certain retard. L'architecture avançait, mais la muséologie et la muséographie euh, avaient tendance à avoir du retard. Donc ils ont fait appel à Jacques Lassard, conservateur, qui était à la fois, disait à l'époque, directeur des Antiquités, maintenant on dirait conservateur régional de l'archéologie, et directeur conservateur du musée de Lyon. Donc il a regroupé une équipe pour qu'on rattrape un peu le, le, le retard et qu'on puisse ouvrir ce, ce, ce musée avec tout son contenu. Donc, ta place est vacante pour toi Voilà. Pour et, euh, <coughs> mais, <coughs> Jacques Lasfargue était un personnage, comme je dit, haut en couleur. <coughs> euh, il, y avait, il y avait des problèmes relationnels entre Jacques Lasfargue et le département du Rhône. Donc, moi, euh, le musée de Saint-Romain-en-Bargale venait d'ouvrir, il y avait un poste de conservateur vacant à Lyon, je présente ma candidature, je, je me dis tiens, j'aimerais bien, alors je, je vais voir le, le, mon, mes, mes responsables administratifs, ils dire ben voilà, j'aimerais bien, bon. Mais à ce moment-là, dans le journal, un article paraît, Jacques Lassard va quitter le musée de Lyon, vraiment c'est de notoriété publique, qui ne s'entend pas du tout avec le directeur des, des services administratifs du département. Bon. Donc je vais rencontrer Jacques Lassard, quelques mois après, je lui dis voilà, j'ai appris que vous partiez, il me dit Ah ben non, non, je ne pars pas <rire> Voilà. <rire> Donc je, je rentre au musée gallo-romain. Et voilà. Et avec Jacques Lasfard, j'ai beaucoup appris, c'était un personnage remarquable. Enfin, il, je dis c'était parce qu'il est plus conservateur. Il, il est à la retraite depuis une dizaine d'années. C'était un personnage remarquable. Et avec lui j'apprends le métier sur le terrain. Quoi. Voilà. Mais je suis rattrapé par saint romain en parce que trois ans après, le département du Rhône, se voyant propriétaire de deux musées, puisqu'en fait le musée de Lyon, en 1975, lorsqu'il avait ouvert, c'était un musée municipal. Mais en 1991, il passe au département. Le département, en 1991, gère le musée gallo-romain de Lyon, ce qu'on a qui s'appelait comme ça à l'époque, mais gère aussi depuis 1996 ou 1997 le musée de saint romain en -Galle. Donc, se voyant la tête de deux musées, en toute logique, crée un pôle archéologique du Rhône avec Jacques Lasfarc à sa tête. Et moi, qui était conservateur adjoint, je deviens responsable scientifique des deux musées. Voilà. Donc je retourne aussi en partie à saint romain pour m'occuper un peu des, des collections, des, des expositions. Et ensuite, les deux musées vont se séparer au moment de la création de la métropole. Oui. Le musée gallo-romain restant donc, côté métropole, tandis que le musée de saint romain restant département du Rhône. Et toi, tu intègres le musée donc, justement, de Lyon, à quel moment Donc, c'est 97, je crois. C'est ça, justement Voilà, comme reste, euh, conservateur adjoint. adjoint. Et après, tu <coughs> gravis les... Enfin, gravis les échelons. Je pas, bah, après, je reste conservateur adjoint pendant de nombreuses années. Et ensuite, euh, euh, et ben, en 2012, je crois, oui, je deviens directeur et je le reste... Euh, Jusqu'à un an avant ma retraite où je demande pour ma dernière année à repasser directeur scientifique pour terminer un certain nombre de travaux. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote sur, ou une, anecdote, une exposition temporaire qui t'a vraiment marqué Oui, alors justement Jacques Lasfargue, il avait très bien vu la difficulté de l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, c'est quelque chose qui a eu du mal à passer auprès des élus, auprès des populations parce que... Eh bien, on disait, ça coûte cher, euh, les archéologues stoppent les travaux, euh, empêchent le développement urbain, etc. etc. – C'est vrai que ça revient, et toujours d'ailleurs. – Et puis, il y avait eu notamment, je ne sais plus quel est le sénateur, qui avait fait une sortie, qui avait été remarquée, pour se moquer de l'archéologie, il disait, oui, il y a eu des fouilles dans ma commune, on a trouvé des boîtes de Coca-Cola, enfin voilà, c'était assez basique. Et, Dès les années 97, Jacques Lasfargue a dit, nous, le rôle, notre rôle, ça va être de montrer au public qu'est-ce que l'archéologie préventive, comment elle fonctionne et pourquoi elle est intéressante. Donc il met sur place ce qu'il appelait des expositions dossiers, c'est-à-dire euh, on rentre en contact avec les archéologues de, de, de l'INRAP, enfin avant l'INRAP même de la FAN, et avant même que la fouille se termine, en collaboration avec eux, on fait déjà des petites expositions en disant, ben, en général, le public des sites archéologiques, il voit que les palissades, parce qu'il ne peut pas les visiter ces sites, on peut pas, à l'époque, les portes ouvertes, il n'y en avait pas beaucoup. Mais en revanche, nous, musées, on va le plus rapidement possible montrer ce qui a été découvert, voilà. avant même que les archéologues fassent les publications, parce qu'on sait que c'est toujours très long par la suite. Donc on se lance dans une politique d'exposition de, dossier, et en plus, euh, on se dit, on va les remonter dans des lieux publics proches du lieu de découverte. Donc, pendant des années, on transporte de, loup, de lourdes cloches en verre. On fait des expositions dans la mairie de deuxième, à la Drac, euh, dans, dans le banlieue lyonnaise. Voilà. Alors, c'était des expositions très très modestes, mais c'était un concept intéressant. Et à côté de ça, on poursuit aussi une, une politique de grandes expositions. Et je crois que en faisant des choses assez originales, fondées sur des reconstitutions. Alors, il y a eu plusieurs expositions qui, moi, m'ont vraiment marqué. Euh, bon, il y en a une sur les rites funéraires. Voilà, c'est un sujet délicat, les rites funéraires. Alors, pour l'anecdote, on s'était associé avec quelqu'un de remarquable, malheureusement disparu, Christian Goudinot, professeur au Collège de France. Euh, qui, il était euh, titulaire de la chaire d'Antiquité nationale, qui était vraiment un homme passionnant, un puits de science, et il fait partie du commissariat de cette exposition. Et il propose un titre, « Mourer, nous ferons le reste ». Le département du Rhône, outré par ce titre, n'en veut pas. Et donc on prend un sujet plus banal, « Mourir à Luc du nom rite funéraire, rite funéraire à Luc du nom Et là, on est arrivé à faire quelque chose qui ne soit pas choquant, mais qui soit informatif. On s'est associé en particulier avec une, une, anthropo, une anthropologue-archéologue, Frédéric Blaiseau, de l'INRAP, qui, pendant, depuis de nombreuses années, menait, enfin, menait des fouilles vraiment scientifiques sur les sépultures. Et on se dit, on va reconstituer les sépultures, non pas telles qu'on les voit trop souvent dans les musées où on voit un squelette, on a reconstitué dans une vitrine le squelette avec de la terre, on met les peaux qui ont été restaurées le collier, etc. Mais on va essayer de montrer au public à quoi ressemblait la sépulture au moment où elle a lieu. Voilà. Avec la personne... Alors, Comment vous faites avec, prenant une distance pour que ça ne soit pas macabre, hein, évidemment. Hein, mais c'était vraiment... Euh, c'est vraiment la démarche archéologique. Parce que c'est ce qui s'appelle la taphonomie. C'est-à-dire, sans rentrer dans trop de, de détails, je trouve une sépulture aujourd'hui, mais il s'est écoulé 2000 ans. Pendant 2000 ans, tout a changé. Évidemment, si c'est une, une inhumation, le corps s'est décomposé. S'il y avait toute une architecture en bois qui portait les vases, tout ça s'est effondré. Le but de l'archéologue, de l'anthropo-archéologue et de l'archéologue funéraire, c'est cette taphonomie c'est de retrouver comment c'était à l'origine, à quoi ressemblait la sépulture. Et c'est ça qu'on va montrer au musée. Alors, évidemment, sans faire quelque chose de macabre, donc on va, quand il s'agit par exemple de montrer le défunt sur son bûcher, on vient voir une silhouette, mais on va reconstituer le bûcher grandeur nature avec euh, toutes les offrandes qui étaient posées dessus. Ensuite, on va montrer... Le cheminement, les eaux, les eaux brûlées qui vont être lavées, mises dans une urne, euh, mis en terre avec euh, différents types de sépultures, tout ça, on va le montrer grandeur nature. Et on se dit, pour éviter d'avoir euh, une exposition avec des panneaux partout, pour essayer de mettre dans l'ambiance, vraiment, on va faire un audio-guidage <coughs> qui soit, si j'ose dire, le plus vivant possible, même, c'est rendre vivant la mort, si j'ose dire mort Et j'avais rédigé l'audiovidal, et là je me suis fait plaisir. C'était plutôt fondé sur les observations, de, mmh. notamment de Frédéric Blaiseau, et de toute cette nouvelle génération d'archéologues des funéraires, mmh. d'aller jusqu'au bout. Voilà, eux, ils les reconstituent sur le papier. Et dit voilà, on a trouvé euh, le corps se décomposer comme ça, donc on imagine qu'il était enterré mmh. comme ci comme ça. Mais, et nous, on va le montrer physiquement. Voilà, c'était ça en fait. Et il y avait plusieurs types de sépultures. Mais c'est vrai. Et alors. Je fais des visites de cette exposition, non pas alors au musée Gallo-Romain, il y a un service animation qui est chargé de faire les visites pour le public. Mais je faisais partie du commissariat, j'étais le, le régional de l'étape, comme on dit. Donc je fais beaucoup de visites, j'ai fait 53 visites de cette exposition. Il y en a qui m'ont marqué. J'ai fait une visite de cette exposition pour une association qui s'appelle morts Sans Toi à Lyon et qui se charge des sépultures des corps dont personne, que personne ne réclame. Voilà. Et puis, je, nous, avions, nous avions emprunté, parce qu'en en fait, il y avait deux parties dans cette expo. La partie reconstitution, c'était que du faux. On s'était permis même d'imaginer des choses que l'on suppose existaient, mais qu'on n'a jamais trouvées. Par exemple, les, les nécropoles de l'époque romaine, on se dit, il y avait sûrement une boutique où on pouvait trouver tout pour les sépultures, du vin pour les offrandes, euh, les urnes. Donc, on reconstitue cette boutique. Voilà. Et... Euh, la première partie, c'était que des reconstitutions, c'était que du faux, mais c'était passionnant. La deuxième partie, c'était les objets eux-mêmes, c'était de vrais objets, mais c'était moins passionnant pour le public. On avait quand même emprunté de belles choses, notamment au musée du Louvre. Et je fais visiter, j'ai le plaisir, l'honneur et la chance de faire visiter euh, un, une conservatrice du musée euh, du, du, du Louvre, du département euh, des Antiquités grecques et romaines. Elle visite ça et elle me dit « Ben non, on n'oserait pas faire ça ». Et moi, j'ai pris ça comme un compliment. <rire> C'est un super compliment. Il y a beaucoup de visites, d'ailleurs. Euh, maintenant, tu es à la retraite. Mais ce n'est pas parce que tu es à la retraite que tu fais rien. <rire> voilà, c'est Et en fait, euh, tu continues, euh, il me semble, à faire ce côté vulgarisation que j'aime beaucoup chez toi. Euh, et d'entraîner les gens. Je pense à Garum, l'association dont tu fais partie. Et euh, tu fais beaucoup de visites avec eux sur euh, le territoire euh, rhône-alpin, je pense, hein, sur l'Antiquité. Et aussi, tu t'intéresses beaucoup aux carrières. Et je sais qu'on va en voir une à un moment ou à un autre. Euh, tu, bah, tu peux me dire, deux, trois bricoles, d'ailleurs, sur, sur tout ça, j'ai bien un mot bricole, sur effectivement tout ce choix d'aller vers le public, toujours aujourd'hui, et de l'amener à découvrir. Oui, alors il y a cette association euh, des Amis des Musées Gallo-Romains, romand et puis Lyon, <coughs> euh, qui, est, qui, est, qui est très active, qui est, qui est dynamique. Euh, C'est très bien parce que, les gens peuvent participer même, non pas fouiller, mais participer aux recherches archéologiques en faisant eux-mêmes du lavage de céramique, de l'inventaire de céramique. Ça, c'est vraiment le côté très archéologique. Il y a des visites d'une journée, il y a des visites de sites archéologiques en cours de fouille. Et puis, il y a des visites qui sont plus je veux dire, de tourisme archéologique. Et moi, je suis rentré bien volontiers en me disant, je vais diffuser ce que je connais, c'est-à-dire... Eh bien l'archéologie régionale, et je les ai amenés à visiter cette carrière de Seyssel, qui est une, la carrière de Pierre de Seyssel, dont je parlais tout à l'heure, qui se trouve juste en aval du barrage de Genicia, dans une gorge du Rhône. C'est à la fois un, un paysage spectaculaire, et les vestiges de l'extraction, qui, qui, qui a duré pratiquement, enfin, ça a été ouvert à l'époque romaine, en partie remblayé, sans doute peut-être par une crue catastrophique du Rhône, ça reprend après à l'époque moderne, et ça se termine au 19e siècle. Donc c'est un site qui est très intéressant, et qui est spectaculaire, c'est semi-souterrain, donc j'ai eu la chance d'amener un groupe qui a, qui a beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, euh, la première fois que j'ai visité les carrières de Césel, j'étais en début de thèse. je suis allé avec quelqu'un de remarquable, Jean-Paul Bravard, qui est un géographe, spécialiste des cours d'eau, qui a beaucoup travaillé sur le Rhône, et qui a été un des premiers à travailler avec les archéologues, qui trouvait, euh, disons, à, en, en particulier à Lyon, des traces très nettes de l'évolution des cours d'eau et du confluent à l'époque romaine. Et donc lui, il a amené tout son savoir de géographe, et il a tiré parti aussi des découvertes archéologiques, et il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait des sujets de recherche avec lui. Donc la première fois que je visite la carrière de Sessel, c'était avec lui. Et c'est lui qui me dit, mais dis tu vois là, visiblement, c'est le frontail romain qui dépasse, mais... Il dépasse, il est envahi par des sédiments, donc le Rhône s'est exaucé et a noyé une bonne partie de la première carrière. Donc je suis retourné avec une tarière pour faire des, des, des, des, des sondages, essayer, essayer d'estimer ça, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et dernièrement, j'ai reparlé avec lui, et je ne sais pas si tu sais, il euh, y a eu un tsunami dans le lac Léman. Au... – Oui, j'ai vu ça. Au... – Voilà, mais, mais c'est le truc sérieux, quoi. Ça paraît un peu, peu gag, mais c'est un pan de montagne qui s'est effondré à l'extrémité du lac et qui a généré une énorme vague, qui a détruit une bonne partie des, des, des quartiers bas de, de, de Genève. Et il me disait qu'il n'est peut-être pas impossible que cette vague ait drainé avec elle énormément de sédiments et peut-être que la carrière romaine aurait pu être noyée à cette occasion-là, quoi. Alors, quand je dis noyer, ça ne veut pas dire que des gens sont morts dans la carrière romaine, mais disparaître sous des sédiments, voilà, après. Alors, est-ce que c'est pendant l'exploitation après l'exploitation C'est très difficile à dire. Tu as une carrière extrêmement vaste. Je suppose, là, tu nous as parlé rapidement de Rome. Je suppose que tu as voyagé dans d'autres pays aussi, parce qu'il y a ça aussi pour les, pour, par rapport aux matériaux. Aussi, parce que toi tu me parles de Porphyre à un moment, puisqu'on a travaillé dessus, mais je sais que tu as voyagé par. par <rire> oui, si, oui non, alors, je, là c'est extrêmement modeste, mais j'ai fait, du, oui. fait que, que du tourisme là. D'ailleurs, ça n'a pas été toujours couronné de succès, parce que j'étais allé en Égypte faire de la plongée à Urgada, et j'étais pas loin des carrières de Porphyre, mais trouvé personne Personne ne connaissait les carrières de Porphyre, et j'ai trouvé personne qui pouvait m'amener les visiter. Donc, mais chaque fois que je suis allé en Grèce, j'ai essayé de visiter quelques carrières, mais voilà, je n'ai jamais fait de recherche, euh, disons, archéologique sur ces sujets hors, hors du territoire. Quoi. Et qu'est-ce que tu dirais maintenant à ceux qui veulent faire archéologue ou qui se lance dans des études d'archéologue, avec tout recul que tu as et toute l'évolution que ça a pris aujourd'hui C'est certain qu'aujourd'hui, il euh, y a des enseignements qui sont très bien faits. C'est vrai qu'il y a une filière archéologique. Les... Maintenant, euh, je, prends, je prends la carrière de conservateur de, de, de musée. Tout passe par des concours. Quoi. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est de ne pas décourager les gens. Quoi. Euh, ça reste accessible mais c'est vrai qu'il euh, y a la barrière des concours après il y a la voie euh, d'archéologie de, de terrain je dirais qui n'existait pas à mon époque où c'était rarissime euh, ben, je vois par exemple, j'ai vu récemment que l'INRAP va faire un recrutement très important parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a deux tiers des archéologues de terrain qui vont partir à la retraite dans les cinq ans donc là évidemment il euh, y a une possibilité de se lancer dans une carrière mais avec bien sûr euh, euh, bah, être archéologue à l'INRAP, c'est aussi accepter de changer de site, de, de, disons, de, de suivre, voilà, l'archéologie préventive, c'est pas l'archéologie programmée, c'est-à-dire c'est pas je fouille ce site parce que ça m'intéresse, parce qu'il est intéressant, non je fouille là parce qu'il y a quelque chose qui va être aménagé là, donc c'est pas, pas quelque chose, c'est quelque chose qui est aussi difficile pour les archéologues euh, de l'INRAP, c'est que non seulement ils changent de site très souvent, mais ils manquent de temps pour mettre en valeur leur découverte. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer. Mais n'empêche que c'est une carrière intéressante. Et il, y a, il va y avoir des recrutements importants, et ça, c'est certain. Eh ben, je te remercie énormément. Ce que j'apprécie euh, enfin, chez toi, c'est vraiment, cette, je, te, je répète, hein, cette humilité et surtout la bienveillance avec laquelle, laquelle tu accueilles les gens que ce soit moi ou les gens qui viennent te voir et avec laquelle tu es à l'aise pour dispenser ton savoir et vraiment c'est très très agréable je te remercie mais énormément déjà d'être venir, <rire> de prendre ton temps parce que ce qu'il faut savoir c'est que la première fois il <rire> jamais le Covid je n'ai pas pu t'accueillir et que là es revenu et vraiment merci et c'est vrai que ça donne une, enfin, une, une vision sur ta carrière qui est vraiment atypique et sur les naissances vraiment du métier d'archéologue qu'on oui. constate aujourd'hui et c'est un c'est vraiment quelque Mais, chose qui a changé. Euh, voilà. Moi, j'ai toujours défendu l'idée d'être généraliste. Et ce qui est intéressant, euh, surtout, l'archéologie aujourd'hui est devenue très scientifique, donc on ne peut plus maîtriser tous les savoirs. Non, pas... Mais en revanche, c'est un peu comme le chef d'orchestre. On peut pas, le chef d'orchestre s'il ne sait pas jouer de tous les instruments, mais il sait que la clarinette peut faire ça. Le, voilà. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de telle ou telle méthode de recherche, telle ou telle méthode d'analyse. Il faut savoir à qui s'adresser. Et en tant que conservateur de musée, c'est très agréable de pouvoir orienter les gens. Quelqu'un vient me voir, hein, je fais une thèse sur tel sujet, mais écoutez, on a ça, mais euh, allez voir un tel, allez, voilà, c'est un vrai plaisir. Quoi. Merci Hugues, merci pour cette émission. Mais, je t'en prie. A à bientôt. À bientôt. Et on peut couper